Nouveau succès pour la septième édition du concours de la chanson francophone à Bishkek. Très attendu par la jeunesse kirghize, cet événement a été organisé par l'ambassade de France à l'occasion de la semaine de la francophonie. En duo ou en solo, une trentaine de jeunes de 16 à 24 ans participaient à la compétition. Le jury était composé de cinq membres français et kirghiz, professionnels de la chanson et spécialistes de la langue française. Le public était aussi au rendez-vous. Dans la sélection des candidats, le jury a pris en compte la prononciation, le respect du tempo, la qualité d'interprétation et la présence cynique. De avec son tube « Et si tu n'existais pas », devenu presque un classique kirghize à Papauté de Stromae, très populaire parmi les jeunes, la sélection musicale était très variée. A Imjan, la plus jeune candidate n'avait que 16 ans. Ce n'était pas sa première performance en public, mais il chantait en français pour la première fois. Ну, это песня с очень таким вот а, интересным смыслом. Там поется про то, что не надо сдаваться, надо быть сильной. А, ну, даже не знаю насчет моей жизни, но песня очень хорошая. Как вы себя чувствуете перед конкурсом? Волнуетесь ли вы? Ну, есть немного волнения, так как слова немного плоховато знаю, из-за этого немного волнуюсь. Les participants ont pu compter sur un public dynamique qui n'a pas hésité à les accompagner en chantant et en dansant. Parmi les jeunes chanteurs en herbe, certains parlaient couramment le français, comme Alina, étudiante de 23 ans. Est-ce que pour toi, c'est très difficile de chanter en français Non, ce n'est pas très difficile. Je chante avec mon cœur et avec mon âme. Ce n'est pas comme je suis une chanteuse professionnelle. Avec son ami Aipéry, elle a choisi d'interpréter une chanson de Mylène Farmer et a remporté la deuxième place dans la catégorie duo. Et en fait, c'était une bonne chance aussi pour notre amitié avec Aipéry parce que euh, dans notre université, quand on a des cours, voilà, euh il y a les cas quand les, les profs partent et on commence à chanter immédiatement parce qu'il n'y a rien à faire. Donc oui, c'était merveilleux. Cette fête de la musique francophone a réjoui tout le monde. Beaucoup de complicité et d'émotions ont été partagées pendant tout l'après-midi. Et peut-être bien que la dernière performance réalisée par l'une des membres du jury aura inspiré de nouveaux candidats pour l'année prochaine.